quelques questions maintenant sur la voie balise dans un système cellulaire la voie balise consiste-t-elle en une succession de trames qui encapsulent des paquets en l'émission d'un signal pour faire peur aux autres opérateurs en l'émission régulière des informations de paramétrage du réseau et dans gsm la voie balise est-ce qu'elle est transmise à des instants aléatoire, sur le slot 0 de la trame TDMA sur une porteuse particulière, ou sur un slot quelconque de la trame TDMA d'une porteuse particulière.